Bon, je sais, cette vidéo est pompée sur la vidéo de ma voix euh, qui a été faite par Guillaume Desjardins. Guillaume, je te remercie pour avoir eu cette idée lumineuse et géniale même, j'ai envie de dire. Euh, si vous ne connaissez pas ma voix, eh ben à la fin de la vidéo, j'espère que vous en saurez un peu plus. En attendant, euh, vous pouvez aussi aller voir cette vidéo. Comme vous pouvez le voir ici, ça ressemble énormément à ce que je suis en train de faire. Et oui, voilà, j'ai vraiment pompé l'idée. Euh, ma voix, c'est quoi ben, C'est l'objet de cette vidéo. C'est parti si vous aussi, vous en avez marre d'aller voter tous les 5 ans en traînant des pieds, de choisir le moins pire, de voter utile, de faire des calculs sur savoir s'il si faut que vous alliez à la primaire d'abord pour savoir si vous allez choisir la personne pour laquelle vous n'avez pas envie de voter, mais pour être sûr qu'elle soit en face de la personne pour qui vous n'aurez pas envie de voter non plus, mais pour être sûr qu'en fait, on ne sait jamais que peut-être ça sera mieux. Bon, si vous en avez marre de vous faire des nœuds au cerveau avec ça, venez à ma voix. Venez réfléchir, venez faire, venez vous poser des questions de qu'est-ce que la démocratie, comment ça marche, comment on finance une campagne, comment on rencontre des gens dans la rue, comment on discute avec eux, comment on se rend compte qu'ils ne sont pas d'accord avec nous, mais que c'est pas grave, que ça ne l'empêche pas d'être tous des citoyens. Ma voix, ça n'est pas un parti. Ma voix, on ne va pas vous dire il faut voter ci ou il faut voter ça. Ma voix, c'est un outil. On essaie d'inventer un outil démocratique. Ma voix, c'est un collectif qui va envoyer des citoyens à l'Assemblée nationale. Ce qu'on pense touche chez ma voix, c'est qu'en fait, on ne sera jamais d'accord les uns avec les autres. Je ne serai jamais d'accord entièrement avec mon voisin du quatrième, peut-être je serai d'accord avec lui sur quelque chose, sur un texte, et puis après je serai d'accord avec ma voisine du second sur un autre texte, et ainsi de suite. En fait, on ne sera jamais d'accord complètement sur tous les sujets politiques, mais ce n'est pas grave, c'est la vie. Et la démocratie, en fait, quelque part, c'est gérer ça, c'est gérer cette vie. Et nous, on pense que le plus important dans la démocratie, c'est le Parlement. Donc comme on pense que la démocratie, c'est le Parlement, nous ce qu'on veut, c'est hacker l'Assemblée Nationale. Hacker l'Assemblée Nationale, ça veut dire quoi Ça veut dire envoyer des députés, ma voix, à l'Assemblée Nationale, des députés qui porteront la voix d'une communauté d'internautes. On va donc construire une plateforme électronique pour que les gens puissent s'inscrire et voter en ligne, et que ce vote aille jusqu'à l'Assemblée Nationale. Quand par exemple un texte de loi arrivera à l'Assemblée Nationale, on le mettra en ligne et on débattra. Imaginons que c'est un texte de loi sur l'agriculture, moi l'agriculture ça m'intéresse, je vais aller lire le texte. Je vais regarder, il y a peut-être des choses que je ne comprendrai pas donc j'irai sur le forum pour dire ah, moi je connais pas ce truc là, c'est quoi cet organisme, de quoi il parle dans la linéa 4 et j'espère qu'il y a des gens qui pourront me répondre. L'idée de base à ma voix c'est qu'on pense qu'à 2000 personnes en ligne euh, qui discutent d'un sujet, on, aura, on sera toujours meilleur que euh, 10 députés avec leur attaché parlementaire. Euh, donc on discute du texte, on réfléchit, euh, moi je vais commencer à me faire mon opinion, euh, je vais me dire ah oui cette partie là c'est bien, cette partie là c'est à chier, ça je ne ferai vraiment pas ça. Euh, et puis au bout d'un moment surtout, euh, une fois que je vais m'être fait mon opinion, eh ben je vais la partager avec les autres. Euh, je vais donc faire peut-être un texte ou peut-être que je ferai une vidéo où on ne verra que ma bouche. En tout cas, je partagerai avec les gens de la communauté ma Voix mon opinion sur ce texte et qu'est-ce que je compte faire le jour du vote. Parce que le jour du vote à l'Assemblée nationale, ça sera aussi le jour du vote sur la plateforme électronique ma Voix. Le principe, c'est que nous allons, en même temps qu'à l'Assemblée, voter en ligne. Et comme chaque député, nous aurons trois boutons. Oui, non, abstention. Ce vote sera transmis au député Voix. Imaginons qu'il y ait dix députés Mavoie et que le jour du vote sur la plateforme, 40% sont pour, 40% sont contre, et 20% s'abstiennent. Eh bien, s'il y a 10 députés Ma Voix, 4 voteront pour, 4 voteront contre, et 2 s'abstiendront. Je suis assuré que Ma Voix va jusqu'à l'Assemblée nationale. Ça, c'est l'idée simple de Ma Voix. Ce qui est intéressant avec ce collectif, c'est qu'on n'en reste pas à l'idée. Ma Voix, c'est une expérimentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, partout en France, des collectifs, des groupes se mettent en place, se rencontrent et discutent de comment on fait concrètement pour mettre en œuvre cette idée-là. Comment on fabrique la plateforme quelle techno on utilise Comment on sécurise les votes Comment on est sûr qu'une personne égale un vote et qu'un vote égale une personne Nous, on veut hacker l'Assemblée nationale, on ne veut pas se faire hacker. Alors on sait aussi qu'il n'y aura jamais de solution parfaite. Heureusement, aujourd'hui, dans le monde entier, il y a plein de citoyens qui se posent ces mêmes questions. Et donc, on réfléchit pas ex nihilo. Il y a aussi des gens qui ont déjà réfléchi à cette question et on s'appuie sur ces travaux. Tout ça, il y a un groupe, plateforme, qui s'occupe de ces questions-là, il réfléchit et vient de temps en temps vers le collectif dire « Ah ben voilà, nous on a, on a testé ce truc-là, ça marche bien, on vous propose qu'on fasse ça, et voilà. Euh, » Il y a aussi des groupes qui s'intéressent au financement, euh, d'autres qui réfléchissent à euh, comment on va organiser les débats, comment on s'organise pour que partout en France, il y ait des groupes locaux qui se montent, et qu'ils soient capables de faire des campagnes. Euh, ma voix, c'est tout ça. Ma voix, c'est des gens qui font et qui réfléchissent à faire. Alors comment on décide dans ma voix ben Là, par exemple, moi, j'ai demandé l'autorisation à personne. J'avais envie de faire une vidéo qui présentait ce qu'était ma voix. Je la fais, je la poste et basta. S'il y a quelqu'un qui trouve que mon explication de ma voix, elle est complètement bancale, eh ben, il fera une autre vidéo pour expliquer que, en fait, pour lui, ma voix, c'est ça. Ça peut paraître bordélique comme ça, parce qu'on est habitué à des structures pyramidales, mais en fin de compte, ça marche assez bien, parce que d'abord ça génère des initiatives individuelles, euh, parfois ça tombe à côté, c'est pas grave, peut-être que ma, ma vidéo elle sera vue par 50 personnes, c'est pas grave, il y a au moins 50 personnes qui sauront un peu mieux ce qu'est ma voix une fois qu'elles l'auront vue. Dans ma voix, il y a des gens qui ont eu une expérience dans des partis politiques, et qui en sont ressortis pour le moins désabusés. Et il y a quelque chose qu'ils ont retenu, c'est que par exemple la période des investitures, c'était un drame. Un drame absolu où c'était le combat, tout le monde sortait les couteaux, et c'était un combat de qui c'est qui était le plus beau, qui c'est qui parlait le plus fort, qui c'est qui, qui avait le plus d'ancienneté, tout ça. Donc cette période-là, nous, à Ma voix, on ne la veut pas. On ne veut pas rentrer dans ce casse-tête de qui sera candidat. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on demandera à des citoyens est-ce qu'ils ont envie d'être députés, on va les former en ligne, et après on les tirera au sort. On tirera au sort qui sera le candidat à Ma voix et qui sera son suppléant ou sa suppléante. On s'assurera bien sûr que le député et son suppléant sont un homme et une femme. On tire au sort aussi pour savoir qui est le ou la candidate, pour après savoir qui est son ou sa suppléante. Et d'ailleurs, on ne parle pas de nulle part, en fait. C'est-à-dire que ma voix, ça n'est pas qu'une idée, ce ne sont pas que des réunions. Ma voix, c'est aussi une expérience. En juin dernier, il y a eu une législative partielle à Strasbourg, et on s'est posé donc la question de est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on y va pas. Ma voix, ça a un an, donc c'est très jeune. À Strasbourg, on s'est dit bah bingo, allons-y, quoi c'est l'occasion. Et donc après, on s'est posé la question bah, comment on fait une profession de foi, euh, comment on fait des bulletins, comment on fait une affiche, euh, comment on la finance, comment on rencontre les gens, comment on fait parler de ma voix. Enfin voilà, on s'est posé toutes les questions en grandeur nature. À Strasbourg, on a fait, j'ai oublié, 4,5%, je crois. Euh, 568 personnes ont voté pour ma voix, euh, donc on est très content. Moi, ce que je dois retenir de l'expérience de Strasbourg, c'est une chose, une chose essentielle, c'est qu'on a trouvé notre affiche. Et notre affiche, pour moi, elle résume à merveille tout ce qu'est ma voix. Je vous laisse la regarder. Et je vous dis surtout, rejoignez le mouvement. Faire, Faire, ça fait du bien en fait. Participer à un mouvement qui fait quelque chose, qui est une expérimentation, ça fait du bien. On ne se dit pas qu'on va changer le monde, on essaye déjà de mettre en place cette idée belle que nos voix vont jusqu'à l'Assemblée Nationale. Donc sortez de chez vous, allez dans les réunions publiques, Ma Voix. S'il n'y en a pas près de chez vous, trouvez deux, trois potes et faites-en une. Il faut être au moins deux ou trois, comme ça déjà vous boirez des coups et ça sera sympa. Il y a des Hangouts sur Google, tous les lundis soir à 21h30, donc allez-y. Euh, vous qui vous demandez qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous avez envie de faire, là c'est l'occasion, vous allez rencontrer un collectif, rentrer dans un collectif c'est ultra fort, on n'est pas tout seul à se dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, on a tous des qualités, chacun est pétri de qualités, et c'est dans un collectif qu'on s'en rend compte en fait, c'est dans un collectif qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qu'on aime faire, que d'autres gens n'aiment pas faire, il y a des choses qu'on sait faire, que d'autres gens ne savent pas faire, et d'un coup c'est ultra valorisant, alors rejoignez le collectif, bougez- vous Let's go Encore 10 minutes sur Facebook, je vous laisse, vous allez regarder ce que c'est ma voix, et puis après vous éteignez Facebook, vous allez faire autre chose, hein, dans la vraie vie. Allez, ciao Bon, je vous connais là, vous, là, vous êtes tout de suite en train de vous dire « Ah mais oui, mais bon, quand même, et s'il n'y a qu'un seul député ?»« Et oui, et puis voilà, s'il y a ça, et puis s'il y a une panne d'Internet généralisée, et puis si… » Enfin bon, on est très fort chacun pour trouver les failles. Ce qui est rigolo avec ma voix, c'est qu'on se met tous ensemble autour de la table pour essayer de trouver des solutions. Alors venez, on vous attend de pied ferme.